Écoute Maï, je t'ai acheté un paquet de bonbons, tu l'as fini tout en un. Non, je ne prendrai pas le dernier, c'est mort. Non. Non Et comme ça, on... Maï, je dois présenter une classe à mes abonnés. Pourquoi oh, tu me fais des pistes. <rire> Yo, les potes, vous avez bien quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Ops Cold War, les amis. Je ne sais même plus lequel c'était à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez. Sur Modern Warfare 2, tout ça, on disait ouais, c'est Call of 6, Call of 7, Call of 8, par exemple. Alors que là, on a totalement perdu cette habitude de les numéroter. Mais je ne sais plus lequel c'est. On va dire que c'est le cinquième Black Ops de la série. Et je suis très content de vous retrouver pour un nouveau live gameplay. Ces derniers temps, je vous ai fait un peu de vidéos, de choses issues de mon stream parce que je pensais que c'était marrant. Malgré tout, j'insiste, moi, toujours, pour vous présenter du contenu exclusif sur YouTube. Malgré tout, même quand ça vient d'un stream, c'est très bien monté. C'est monté par un monteur plutôt beau gosse, voilà, plutôt à l'aise avec la jante féminine, plutôt good looking, qui s'appelle Chiki, donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos-là. Mais en attendant cette propagande qui veut vous envoyer sur d'autres vidéos, on va déjà faire en sorte que celle-ci soit bien. Et ces derniers temps, en stream, je monte mes armes en or, je fais pas mal de choses, je m'amuse bien sur le jeu, voilà. Même s'il y a des défauts, même s'il y a des choses qui peuvent faire chier, fuck la Hog, fuck la M16, fuck le SBMM, Fuck vous, voilà, fuck tout le monde, j'en ai marre, c'est bon, voilà, je m'énerve Mais en dehors de ça, bah franchement je prends du plaisir, je joue avec des gens Et même ça m'arrive de rager, de toute façon, quel call of ne fait pas rager dans ce monde Donc là où je veux en venir c'est que, oh désolé on voit un peu mon, mon écran Mais c'est pas grave, vous allez vous en remettre Donc aujourd'hui du coup, je vais vous présenter une nouvelle classe Avec une arme que j'ai découvert entre guillemets en montant euh, du coup euh, En montant pardon celle-ci en or Et parmi les fusils d'assaut que je suis en train de faire Je suis tombé amoureux de la Krieg 6 Alors vous pouvez déjà, pour commencer, regarder ce clip vous voyez Après tu peux faire des trips comme ça aussi, tu vois. Ou des quadras aussi, c'est possible. Il y, y a plusieurs possibilités, tu vois. Hop, des séries de 5, des séries de 6. Voilà, tu vois. Il y a tout et de rien. Il y a tout et de rien. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger, je te le dis. Voilà, à boire et à manger. C'est comme ça. C'est comme ça, les gars. À boire et à manger. Et ouais, gros. À boire et à manger, mec. Il tout. Ta faim, je te donne. Ta soif, je te donne. C'est comme ça, gros. Et voir que le niveau de slay a été très très élevé. Et je vais vous apprendre désormais comment foutre ce slay. Je vous montre la classe. On va en gameplay. C'est parti. Du coup voici la belle, la belle Krieg 6 que j'ai montée le dernier jour du double XP qui nous a je pense tous bien servi, hein, ça fait plaisir hein. le double XP c'était notre petit Black Friday comme ça pour monter toutes armes en tout genre, donc voici la classe avec un petit viseur laser parce que je la préfère au euh, viseur euh, de base qui à mon sens n'est pas ouf, un petit frein de bouche pour le recul vertical hein, tu connais, c'est pour éviter de faire en sorte que ça bouge trop, un petit canon Ranger pour la vitesse des balles, ça y est par rapport à la classe de Skump où je vous avais fait une vidéo dessus pour vous demander c'était quoi réellement l'apport de la vitesse des balles depuis je l'ai compris donc euh, je me dis qu'en gros avec euh, vu que les balles vont plus vite bah tu touches plus de balles en moins de temps donc tu fais plus de dégâts voilà c'est la logique qui est quand même assez simple Mon accessoire de canon la poignée agent de terrain voilà la poignée agent de terrain qui permet un bon bon bon contrôle du recul à côté tu perds juste un peu de vitesse de déplacement en tirant mais ça à la rigueur c'est pas très très grave tu vois ça t'évite d'avoir l'effet d'une crosse mais quand tu une tourelle automatique comme ça t'en as pas spécialement besoin et au niveau de la crosse j'ai pris la crosse wire qui permet euh, du temps de transition du sprint au tir c'est pour pouvoir tirer encore plus vite mais à côté vous pouvez prendre ça ça marcherait aussi à mon sens j'ai pas trop regardé les autres crosse pour être honnête je me suis pas euh... ouais peut-être elle tu vois par exemple la crosse raider je regarde là elle est disponible un peu vers la fin au niveau d'un 54, elle te fait gagner du temps de transition du sprint au tir de 30% et de la vitesse de marche, en, euh, de marche en visant et tu perds juste de la précision au jugé sachant que le nombre de noscopes que tu vas mettre avec ton arme est relativement bas. Je pense que peut-être ce serait encore mieux. J'ai un Tomahawk dessus, bon vous vous dites bien qu'on va pas jouer avec ça parce qu'on a encore toutes nos têtes. Maintenant que la classe a été pré présentée, c'est parti pour le gameplay Bon on a une équipe un peu particulière hein. Je vois que les, les noms de clans sont un peu au point hein. Freeze Raël et Donald Trump euh, ça, ça, ça fait plaisir quoi on est, on est avec des équipes de mecs très avertis Bon on va Aïe Bon avec tout ce que je vous ai montré euh, Je vais vous donner les deux particularités de votre arme qui sont que, que votre arme est censée avoir du coup Voilà let's go un petit kill c'est bien Regarde Oh monsieur monsieur monsieur j'ai plus de balles. Un sniper let's go il va bien être marqué un Attention attention Let's go Il est où, il est où non, mais voilà, moi c'est ça. Moi quand je joue aux au pompes, c'est un pompe noble, d'accord C'est le hour 77. Voilà, il y a deux balles dedans, il euh, y a un peu de décalage entre les tirs. Tu vois, c'est pas cette arme de, de, de gros dégueulasse qu'est le spadouse. Le SPA 12, sincèrement, c'est une arme de dégueulasse, je le dis. C'est une arme de rustre, c'est une arme vraiment de, de, de, de, de mecs qui n'ont aucune finesse. Vraiment, je l'ai déjà dit, le spadouze ça tire en gerbant, c'est ça qui est horrible avec le spadouse. C'est bam bam bam bam. Arme de grosse brute, alors que ça, tu vois non Bon, ça, normalement, c'est censé être un peu plus classique, vous voyez. Bon, il a eu un peu de... Hein Hein C'était quoi ce shoot Le petit double Attention. Petit triple. La série de 3 pour Zach non dommage c'était ça c'était une arme à rafale ça je le sens je le sais je le sais il y a voilà il y a des feelings avec cette arme ces armes à rafale de merde qui rendent fou. vraiment ça c'est le défaut que je leur donne pour l'instant contrairement à Modern Warfare 2019 Vous étiez quand même meilleur dans la réactivité C'est que ça merde Les gars ça fait plus d'une semaine qu'on sait que ces armes rendent le Ça fait plus d'une semaine elle casse les couilles à la terre entière. Ça fait plus d'une semaine que des grands-pères de famille s'amusent à casser les couilles à tout le monde avec ces armes. Pourquoi est-ce que vous les avez toujours pas nerfés Treyarch, je... Vraiment, vais mener une campagne contre vos grosses têtes On va retrouver vos bureaux, on va venir vous mettre... Rien du tout, parce que nous sommes des gentils hommes, tu vois. Ce n'est pas une réelle menace, ne me recherchez pas. Oh là là là là, mais monsieur, à ton grand âge, tu te prends des trucs comme ça, s'il vous plaît Oh là là, mais monsieur à vos grands âges, vous vous prenez des trucs comme ça, regardez la krieg. Bon, on peut gagner le conflit là. On arrête de faire les cons au bout d'un moment. Capture de B. on est bien. Let's go. Oh non, juste à ma droite, c'est dommage. C'est une game serrée, j'aime ça C'est une game serrée et je tiens quand même à faire un gros SO pour cette fucking saison 1 qui arrive. Donc cette saison 1 de... Bon oh, c'est bon lui il m'a fait chier Il a failli me baiser, c'est terrible. Oh, on est en train de perdre la mi-temps là Zach gameplay perdant Mais que se passe-t-il Ok, attention, on va aller sur B, on va aller sur B Oh Allez, 4. Allez, y'en a un autre Une série de 5. Je suis imbattable. Non, oh, mais vas-y, come on me, please, guys, for God loves. 26, je suis tout seul dessus, je suis à deux doigts, je suis à un poil de couille de le prendre et vous m'aidez pas. Là, je, vais, je sais, je sais, vous vous reconnaissez dans ma détresse. Ou vous aussi, vous tombez toujours sur des hommes dans, dans des parties à objectif qui ne jouent pas l'objectif. Alors que s'il y avait juste un seul gars qui était venu sur B avec moi, nous l'aurions eu. Et avec B, derrière, nous avons le contrôle de la map et du slay Et je pourrais vous montrer à quel point cette cric est encore plus puissante. Alors que là, on perd vénère. Et je tiens à le dire, ce n'est pas mérité. Franchement, ce n'est pas mérité. Voilà, je le dis. On va essayer de faire une deuxième mi-temps encore meilleure, d'accord Il y a un deuxième... Il y a un club français qui a réussi hier soir... Oh là, mais un Il y a un club français hier soir qui perdait 1-0 contre l'illustre Olympiaco, c'est qui a réussi à remonter tout ça. Donc je tiens à m'en inspirer pour cette deuxième mi-temps. On va aller en B. Voilà, je vous le dis. Malgré tout, c'est moi qui ai la killcam qui parce qu'il faut pas déconner. Il y a un joueur, je pense qu'on peut le ressentir dans le lobby, qui est au-dessus des autres, hein, c'est Zach! Alors je suis content que cette saison 1 vient. Euh, elle vient d'ici une dizaine de jours. Elle viendra avec son petit lot de changements, vous vous doutez bien. Notamment, je pense, au niveau d'une de la méta, des nouvelles armes, des nouvelles maps aussi. Et euh, le jeu en a un peu besoin, tu vois, parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression, tu vois, qu'il a pas de hype, c'est pas ce que je dirais Mais je dirais qu'il y a encore des gens qui sont hésitants Et je le vois dans... aux réactions quand je poste des clips sur Twitter Des conneries comme ça Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de contest Let's go Derrière nous Go go go NB Let's go les gars Let's go Let's go Encore, encore, encore Monsieur on carie ou pas On oh, carie c'est rustre On carie c'est rustre Regarde encore un. Oh, oh on left on left Ah oh, on va mettre le truc Donc oui, je pense que tu vois le jeu a déjà besoin pas d'un petit renouveau, mais voilà, un petit peu de contenu. Euh, on sait qu'en termes de contenu, c'est pas celui qui a été le plus euh, probant à sa sortie dans la mesure où en fait euh, au niveau des maps ils ont été assez légers, même au niveau des armes, il n'y a que 29 armes. Donc un petit coup de renouveau, pas un petit coup de renouveau, mais d'ores et déjà un peu de nouveauté, ça fait plaisir. Et là où je veux en c'est que j'ai l'impression que. Il y a des gens, y a même pas mal de gens qui aiment ce jeu, d'accord J'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Mais les quelques-uns qui hésitent sont encore, tu vois, en train de se tâter pour le prendre et ne savent pas réellement s'ils auront une bonne expérience dessus ou pas. Et ça me fume parce que quand je poste des clips, du coup, de trucs que je mets sur Twitter. En général je vois les réactions des gens, ils disent oh putain il ont envie de prendre ce col-off, ouais putain machin machin Venez sur col noir les frères, venez hein c'est pas une OP, venez, ne soyez pas timide, on s'amuse bien, moi je rigole bien Bah alors je sais que direct dans les commentaires il y a des gens qui vont dire ah non c'est pas vrai, c'est un jeu de merde Mais malgré tout moi, par rapport à la peur initiale que j'avais, bon bah écoute <rire> Le long shot les gars, petit long shot à la machine, il y en a là Ok c'est vrai 4 c'est bien, on keep B, on keep B J'arrive ici. Je vais faire le sagouin, là. Personne. Personne. Donc là, on est bien, là. Oh, dommage. Je vous ai espéré que ça allait assez loin, mais malheureusement, ça n'allait pas assez loin encore. Mais c'est bien, regardez. La preuve de pourquoi il faut prendre B, ça, c'est un cours de Call of Duty, comme j'en donne à chaque fois. Quand vous prenez le contrôle du B en domination, ça vous permet de spawn plus loin, de, de presser plus haut, tu vois. Alors, on dirait que je parle... Je suis Guardiola. Je suis le Guardiola de Call of Duty. Voici un cours. Je suis entraîneur. Oui. De kiffer devant votre écran là, du contenu gratuit comme ça sur YouTube, putain c'est gratuit, je devrais faire 100 000 vues par vidéo, 40 à 10, je suis un donateur pour vous, je suis un donateur frère Donc oui prenez le B les gars, avancez et kiffez, et là où je veux en c'est que je sais qu'il y a encore des gens un peu hésitants vis-à-vis -vis de ce jeu, moi aussi je l'ai été malgré tout, je kiffe, et j'espère que ce jeu aura une bonne durée de vie et qu'ils vont se l'approprier correctement au niveau des mises à jour parce que moi c'est un grand oui malgré les défauts, voilà Oh, dommage. Oh là là, cette petite crique, c'est 1500 de dégâts. Je suis numéro 1. Je suis numéro 1. Je suis encore un peu loin des streaks. Là, je vois que j'en ai un à 1004. J'ai le missile de croisière qui revient à 1400. Faut défendre B. Mais on va aller un peu côté gauche regarde On va faire... Euh... Vraiment moi ça me saoule cette map je l'ai déjà dit parce que les snipers quand tu tombes avec eux Alors vraiment dédicace aux snipers je ne vous flame pas trop non plus même si de temps en temps en live ça m'arrive hein. En live je suis hypocrite je lâche des paroles que je lâcherai jamais en vidéo parce que je sais que vous mettriez vos dislikes sur Youtube tu vois Mais vraiment moi ce qui me fume c'est que cette arme, euh, cette map quand tu tombes avec beaucoup de snipers c'est le 4L Trophy frère C'est le 4L Trophy gros vraiment les snipers sur cette map ils me rendent ouf en fait dans la mesure où Ok je l'entends il arrive là tout ça Dommage, monsieur. Quelqu'un d'autre, peut-être Oh, Oh ce qu'il a failli prendre Oh là là, il a fallu un putain de streak pour m'arrêter. Quand je dis c'est le 4L Trophy, c'est que, frère, les mecs, c'est les dunes des sables. Ils se mettent que là. J'en ai marre, vraiment, des types qui, sur cette map, se foutent que. Les snipers, c'est que derrière les dunes de sable, de loin, des duels de loin. On voit que deux vœux... On voit que deux de leurs vœux passé, ça rend fou. Go on B, go on B, go Ah, oh, je les ai tous mutés. Putain, j'aurais dû aller sur B. Go on B, go on B, go, on B. go back on B. We win this. Let's go. Go, on B. go on B. Oh, faut aller dessus, putain. J'ai pas... Mais vas-y Zax il est pas enfourré au bout là du début à la fin, on gagne jamais C'est terrible Allez, allez, allez, allez, go. Go on hit. Ok, je sais où il est. Ok, j'ai eu le kill, super. Hélicoptère mais c'est pas grave, let's go Là on peut encore gagner, on peut encore gagner Là, là maintenant je vais me battre pour tenir le B mon frère. Oliver kan, hein. y y'a rien qui passe. Oliver Kahn j'ai dit. Let's go, j'ai pu prendre le kill avant que l'hélico me tue. Mais l'hélico sur ce jeu, c'est pas il tue un peu Voilà on le détruit l'hélico C'est Il te décompte ta mère, c'est horrible Je trouve que l'hélico te tue très très vite sur ce jeu, c'est assez dommage. Allez go go go, on va repasser devant, on va repasser devant. Ok, super. Ok, let's go, j'ai un missile de croisière. Regardez, ça c'est important le missile de croisière. Je vais pouvoir défendre le B, je vais pouvoir défendre le B. Come on B, come on B maintenant. Come on B, baby, tu verras si on va pas le défendre. David à là-bas dessus, cousin. Let's go. Allez, reviens. Allez, viens Jean-Bac, viens. Ah bah il est là Jean-Bac, regarde. Il va être là. Viens là Jean-Bac. Bah alors, monsieur Jean-Bac Allez, je me permets d'envoyer le missile de croisière. Regardez, on va tuer le 4L Trophy. Alors, les dunes des sables, on fait Paris-Dakar, cousin Qu'est-ce qui se passe Mais on fait Paris-Dakar, les deux là Eh oui, les affreux Eh oui Qu'est-ce qu'on foutait là Qu'est-ce que vous. Aïe Là, je suis mort. Qu'est-ce vous foutiez là 60 bombes, cousin 60 bombes Tu vois ça Ça, c'est du gameplay gratuit sur YouTube. Ça, c'est. La maestria Et une en or. J'étais avec quelqu'un qui avait une augan en or, c'était. T'es tu me dégoûtes, mon allié. T'as beau être mon allié, tu me dégoûtes, je le dis. Mais malgré tout, 31 objectifs, 25 éliminations d'objectifs, 6 captures. Et un bon one pour terminer, ça fait plaisir. Bon, et ben voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, c'est le cas. Partagez, partagez, ramenez-moi des vues, faites-moi péter, abonnez-vous, faites-moi plaisir. chiki j'espère que toi aussi t'as passé un bon moment. Personnellement, on se retrouve dès demain sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous.